Coucou mes petits chicanes J'espère que vous allez bien Donc sur cette journée ensoleillée Où il fait 35 degrés en Belgique Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Qui sera un tag en fait j'ai vu cette vidéo sur 2-3 chaînes et elle m'intéresse vraiment, j'ai vraiment envie de la faire Parce que je trouve que c'est une vidéo honnête, spontanée où on dit un petit peu ce qu'on pense Sans être dans la méchanceté, je sais pas si vous avez capté de quoi je parle Donc c'est le tag 5 youtubeurs que j'ai adoré puis détesté Vous ne me prenez pas si on est interrompu de temps en temps par le train Mais bon, vous connaissez le train, si tu me suis depuis sur ma chaîne tu sais que le train is always here, there, je sais pas comment on dit Quand je filme les week-ends, ça dérange pas parce qu'il y a un train tous les 48 heures Mais quand c'est en semaine, c'est un petit peu plus compliqué C'est pas grave, bref si ce tag t'intéresse, reste pour la suite Mon petit chicken, avant de commencer la vidéo, je vais te demander de t'abonner à ma chaîne C'est gratuit, Je la voilà, fin. si tu veux bien évidemment, hein, je ne force personne, je ne mets pas de couteau sous la gorge De liker la vidéo, mais à la fin, si elle te plaît quoi, bien évidemment De me dire en commentaire ce que tu as pensé du tag 5 euh, fin donner ton avis un petit peu voilà et euh, voilà on va tout de suite commencer donc je vais faire un petit disclaimer comme tous les youtubeurs font mais parce que je pense que c'est nécessaire je vais donc prévenir donc parce que vous voulez prévenir que guérir que je ne m'attaque pas aux personnes je donne juste mon avis je vais essayer d'être la plus polie possible la plus respectueuse possible si je m'énerve de temps en temps je vais essayer de me canaliser parce qu'il y a un ou deux youtubeurs m'ont vraiment énervé ce temps mais c'est pas un règlement de compte, c'est pas euh, voilà. Je veux pas faire de bad buzz, de buzz, enfin euh, j'en ai rien à foutre, je donne juste qu'on a dit en vrai, donc pff, ça me voilà. Euh, je vais vous demander, donc enfin euh, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais ne m'agressez pas ou quoi parce qu'en vrai moi j'ai pas le temps ça veut dire tu m'agresses tu m'insultes je vais t'insulter aussi je, je suis pas le genre de youtubeuse qui va dire oui mais il faut pas répondre pas ah, tu m'insultes je t'insulte mais voilà bah pour ceux qui sont pas d'accord qui veut me leur avis y a aucun souci bon lundi moi tout le petit con est là pour, pour communiquer je vais commencer donc la première youtubeuse elle fait pas attention à mes doigts parce qu'il y a un monde fait un monde pas fait mais bon je ne pas faire une vidéo sur comment je fais mes doublons en bref la première j'ai adoré mais qui en fait me Chloé B j'aimais beaucoup ces vidéos les gars C'est looks nanana, je trouvais que c'était une meuf drôle, vidéo sympa chic et tout, mais alors autant c'est polémique, remis par remis je m'en garde le nom, je m'en fous c'est pas du tout ça qui m'a fait mais le truc que je trouve qu'elle a fait, moi je me suis dit non way, plus possible, je me suis désabonnée je ne peux plus regarder ses vidéos Parce que je pense qu'elle prend vraiment Ses abonnés pour des cons, les gens pour des cons C'est sa marque de maillot de bain Swim, pitch ou pitchy, swim, je sais pas quoi Les gars, elle un donné Soit tu nous prends pour des cons Soit il y a un problème Les gars Elle a créé sa marque de maillot de bain Tant mieux, félicitations On, a, on encourage les, les auto-entrepreneurs Tu crées ta marque et tout Mais fais ça avec du respect pour les gens autour de toi créer sa marque de maillot de bain je vais pas parler d'histoire de, de la graphiste pas la graphiste ça c'est même pas mon problème la graphiste elle a fait ça gratuit c'est pas mon problème mais alors faire payer des maillots de bain à 40 balles qui ont été faits en chine donc, par les producteurs chinois pas la chine ou quoi mais voilà parce que j'achète aussi des abichés primar euh, Primark ça tout Bangladesh je suis pas en train de parler de euh, oui les il euh, y a des exploitations et tout je sais enfin bref mais c'est pas ça donc, faire tes maillots de bain en Chine. Nous avons été baratinés une histoire comme quoi les producteurs français européens n'étaient pas disponibles à l'aider les chic Tu nous baratines parce que franchement, il hein. n'est bon, pas écrit con, bon, c'est pas écrit Tu vends tes maillots de bain à 40 balles alors que tu as les mêmes sur Zarfouchi, à des 10 euros en sol, à des pas en sol, 15 euros. Tu te fous de qui Vraiment de qui Non mais je trouve que c'est vraiment... Prendre les gens pour des cons Ne même plus le cacher Vous dire je vous prends pour des cons J'assume de vous prendre pour des cons J'expose que je vous prends pour des cons Vous avez vu que je vous, prends, que je vous prenais pour des cons Acceptez que je vous prenne pour des cons Et quand on doit payer euros les mecs. Ma non mais attends, fais, fais les moi à 20 euros. Je trouve que c'est beaucoup mais d'accord, 40 euros les gars Enfin, il est écrit quoi Non mais vraiment, je trouve qu'en fait C'est irrespectueux de faire ça C'est vraiment, c'est je vous vends de la merde Je ne veux pas dire que c'est de la merde mais Des maillots de bain à qualité moi, je vous l'ai fait payer 40 balles parce que je suis une youtubeuse connue, parce que je veux me faire de la thune dans votre dos et je... enfin, En fait non, en fait non, non, hein, on n'a juste pas tout ça, c'est même pas de la marque Je veux dire c'est pas un maillot de bain, j'y que chic, tu peux te con c'est la marque, on paye la marque Tu vois ce que je veux dire Moi avec ça, cet événement, je me suis dit, franchement la voix elle prend vraiment ses abonnés pour des cons. Elle vraiment, je suis désolée, moi c'est ce que je pense. Je ne suis pas en train de parler d'elle, sa personne, je ne sais pas comment elle est, mais franchement rien que ses actes, je me dis j'ai même pas envie d'apprendre à connaître. C'est peut-être cache. Je, sais... je me dis ses actes c'est quoi ça Franchement, c'est quoi ça C'est vraiment vouloir nous en tuber, les gars, 40. Non, même pas... Je crois que c'est 44 euros les maillots. 44 euros. Moi j'ai laissé un commentaire sur sa page. J'ai été bloquée de sa page donc je peux même plus laisser des commentaires mais et mon commentaire il était je pense pas irrespectueux genre j'ai notifié quelqu'un j'ai notifié ma cousine j'ai dit attends 40 euros les maillots de vin, on prend qui pour des cons ici j'ai pas insulté j'ai pas voilà euh, elle m'a bloqué donc je peux plus je peux plus euh, commenter c'est même pas c'est pas ça le problème parce que je peux je pas les commenter sous le maillot en euh, mode ah ça coûte 40 euros tu vois mais juste a ils acceptent pas la critique je vais même pas parler du fait qu'elle n'y pas des maillots pour des tailles les grandes tailles et que ça s'arrête au 38 ou je sais pas quoi parce qu'elle a dit que ça allait venir bref je vais pas m'attarder sur elle mais euh, vraiment je vais pas dire déçue, je suis pas déçue parce que je, je la connais pas c'est pas ma pote on est déçu des gens bon, de nos proches en fait déçus de nos proches pas ma proche c'est une tubeuse, mais je la connais pas tant que ça tu vois je la connais pas du tout à part par rapport à cette vidéo, je la connais pas donc tu peux pas dire ouais, elle m'a déçu elle m'a pas déçu elle m'a rien promis tu vois pas me décevoir si tu m'as rien promis mais je veux dire je trouve sa démarche n'est pas honnête sincère et c'est prendre des gens pour voilà, non, je l'ai dit, je l'ai dit, non, voilà La deuxième youtubeuse C'est pas que j'ai détesté, parce que je ne la déteste pas Parce que je continue à suivre, mais que j'ai moins aimé Que c'était ma youtubeuse préférée avant Je regardais toutes ces vidéos, les gars Je surkiffais, surkiffais, surkiffais Même quand ça même quand c'était pas mon style de vidéo Je regardais parce que c'était elle, c'est ça, nanas Je suis en Pff, Descente avec elle, je n'y arrive pas plus trop, c'est à dire maintenant la vie de WAM, je regarde une vidéo sur trois de Sananas pour te dire, je regardais toutes ces vidéos, pourquoi je regarde moins, je sais pas, je la sens moins, je vais pas dire moins vrai parce que je trouve que c'est une personne qui, a, qui est sincère dans ses vidéos, qui je pense qu'elle est très honnête et elle fait un peu de tout, elle fait des, des petits prix, grands prix nana c'est pas une je te fais que des... Oh Gucci, quoi qu'elle pourrait. Enfin moi je ne suis pas du tout, je critique pas du tout les gens qui font ça parce que en vrai, il y en a un qui critique beaucoup les gens qui s'achètent, qui s'habillent chez Gucci, on va en parler de lui après. Mais je ne critique pas du tout, mais je veux dire, elle est, elle est tout budget, tout niveau. Ouais, J'ai rien à dire comme ça, mais <rire> j'accroche moins, peut-être ces nombreuses disputes, vous allez me dire, c'est pas ton problème, elle avec qui elle veut. Oui c'est vrai dans la vie, on a tous des disputes, moi la première, je suis avec mes copines. Elle a eu beaucoup de fights Je sers moins le personnage. Est... Franchement, je ne la déteste pas mais je regarde moins je trouve qu'elle est, je sais pas elle est peut-être moins authentique elle est peut-être moins authentique c'est pas la sananas d'avant, oui on évolue là, là, mais... et encore peut-être heureux que ce soit pas la sananas d'avant mais je veux dire je sais pas je sais plus, je sais pas si elle s'est perdue entre sa passion le travail si... je sais pas, je... en tout cas j'accroche moi. mais ça a l'air d'être une bonne personne mais j'accroche moi son style de vidéo et je regarde beaucoup moins mais. Euh, je vous en parle parce que c'était ma youtubeuse préférée donc ça veut dire je regardais toutes ces vidéos si maintenant je regarde plus qu'une vidéo alors je me dis c'est normal que je lui la mette dans, dans ce tag parce que voilà c'est une incompréhension pour moi je ne comprends pas pourquoi je l'aime moins mais en fait on, on a je n'accroche plus je